Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape et à Scribus. On va voir comment réaliser un recto verso en utilisant donc ces logiciels. Euh, ce qu'on va faire, on va donc importer ici les deux éléments de ma petite carte de visite. Alors pour cela on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va importer notre modèle, fichier, importer. Donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo, je clique sur ouvrir, ok. Alors pour zoomer on clique sur la molette de la souris, vous voyez. Hop, comme ça je zoome, on pense ici à venir ouvrir la fenêtre objet. Alors je vais cliquer ici, vous voyez, cliquer glisser de façon à avoir la fenêtre objet en grand. Là j'ai le calque 1, donc par, calque par défaut dans Inkscape. on va dégrouper ici le calque 1 qui est juste en dessous, en fait qui correspond au calque qu'on a importé de notre document modèle. Donc plusieurs façons de dégrouper, soit on fait un clic droit et on clique sur dégrouper, soit on peut cliquer là dessus. On voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-G, ou aller dans Objet-Dégrouper, voilà. Donc là j'ai ici ma carte de visite de face, ici j'ai ma carte de visite de dos, et puis là j'ai mis quelques informations sur la marge de sécurité, c'est-à-dire ici on a empointillé l'endroit où on devra venir découper avec le ciseau notre carte. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir supprimer ces deux petites informations. Donc avec la flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection, donc je clique ici, je glisse... Je relâche et je peux venir appuyer soit sur la touche supprimer soit ici sur le ciseau de façon à enlever tout ça. Voilà ceci étant fait on va maintenant aligner ici notre carte de visite de face. Donc pour bien l'aligner je clique ici sur aligner distribuer. On va sélectionner euh, comment dirais-je ici la page. On va cliquer sur centrer verticalement et centrer horizontalement. Euh, cette petite partie là je vais la mettre de côté. Donc je clique dessus, je clique, je glisse et je déplace sur le côté. Euh, ce qui est intéressant à faire là, c'est créer donc les traits de coupe. Alors pour faire les traits de coupe, on va pouvoir sélectionner, sélectionner pardon, notre petit pointillé. Et puis aller dans Extensions, Rendu et sélectionner ici Mise en page, Marque d'impression. Euh, on va sélectionner Traits de coupe. Disposition, alors euh, ce sera par rapport donc à notre sélection, c'est-à-dire le, le petit rectangle là. Et je clique sur Appliquer. Voilà. Alors là j'ai un petit bug, c'est-à-dire qu'il m'a bien créé les traits de coupe, mais il me les a créés, euh, je crois, à, à cet endroit-là. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, ce qui est intéressant de constater ici dans la fenêtre objet, c'est que les traits de coupe ont été créés, mais ils sont verrouillés. Alors si je veux les déplacer, il faut les déverrouiller. On peut maintenant, comme ça, sélectionner ici euh, nos traits de coupe. Et venir les centrer correctement par rapport donc à notre carte de visite. Donc j'appuie sur Shift, sur ma petite carte de visite ici, donc j'ai comme ça j'ai les deux objets qui sont sélectionnés. On va retourner dans la fenêtre aligner distribuer. On ne va pas choisir par la page, mais on va choisir par rapport au dernier sélectionné, c'est-à-dire ma carte de visite. Donc si j'aligne maintenant verticalement et horizontalement, vous voyez que les traits de coupe sont parfaitement centrés. Euh, je vais même pouvoir supprimer ici le, les petites lignes pointillées. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds. Je clique sur mon rectangle. Et je clique ici sur euh, le petit ciseau. Hop. Et j'ai plus rien. Voilà. Donc là, c'est bien centré dans ma page. Je vais pouvoir aller dans fichier. Enregistrer sous. Je vais enregistrer ça, je vais l'appeler euh, face. Voilà. Je vais choisir ici le format PDF ici et je fais enregistrer. Euh, Font incorporé, on laisse, par défaut c'est pas mal, en on... résolution on prend 300 et on clique sur OK. Euh, les fonds perdus de la page, on n'en a pas besoin parce qu'on a créé les fonds perdus de notre carte de visite et on clique sur OK. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va sélectionner donc le dos, en appuyant sur shift je vais sélectionner la face et dans la Fenêtre alignée distribuée, on a la possibilité ici de, euh, de faire un échange. Donc si je clique là-dessus, hop, les deux objets ont, ont permuté, par contre ils sont mal placés, c'est dommage. Donc je clique ici sur mon fond, je clique ici sur les traits de coupe, et je fais aligner verticalement et horizontalement. Euh, faites bien attention donc à avoir sélectionné ici les traits de coupe en dernier, hein, parce que c'est aligné par rapport euh, au dernier objet. Et maintenant je vais aller dans fichier. « Enregistrer sous ». Alors ça, ça va être le « dos. Je vais renommer ça « Do » et je fais « Enregistrer ». On garde les mêmes paramètres, je clique sur « OK ». On va aller voir donc sur le bureau. Hop. Donc là, j'ai le PDF avec le « dos Et là, j'ai le PDF avec donc la face. On va maintenant ouvrir Scribus. Donc je clique dessus. Donc c'est la version 1.5.5, on va choisir donc page simple, nombre de pages, on va en mettre 2, et on clique sur OK. Euh, je mettrai en bas également de la vidéo le chemin pour aller télécharger euh, Scribus, logiciel libre bien sûr. On va maintenant cliquer ici sur ce petit picto qui permet donc d'insérer un cadre image, donc je clique là-dessus, je vais faire un petit rectangle de sélection vite fait. Dans les propriétés ici, alors si aucun des panneaux n'est ouvert, pour ouvrir... Ici la fenêtre propriété, on va dans fenêtre, propriété ici, et on voit que le raccourci c'est F2. Donc moi je vais cocher les propriétés. Voilà. Donc en X en va mettre 0, en Y 0, largeur 21 mm, euh, enfin 210 mm, et hauteur 297 mm. Voilà. On double-clique, on va chercher donc sur le bureau, là je suis bien sur le bureau, on va choisir donc euh, ici la face, on fait OK, voilà, étant donné que j'ai mis deux pages, je vais pouvoir ici faire comme tout à l'heure, cliquer sur le cadre image, faire un petit cadre image, X on met 0, Y 0, 210, 297, je double clique et je vais maintenant mettre le dos et je clique sur OK, voilà. Pour dézoomer, on appuie sur moins. Alors, c'est pas moins, pardon, c'est contrôle. Et on joue avec la molette de la souris. Vous voyez, on peut zoomer et dézoomer dans le document. Et il va zoomer à l'endroit où il y a ma petite flèche, là. Voilà. Donc, c'est pratiquement fini maintenant. On va pouvoir aller dans fichier, exporter. Donc, en PDF. Euh, on fait ignorer les erreurs. Là, il y a plusieurs possibilités de, de PDF. On fait ignorer. Voilà. On va enregistrer ça sur le bureau. Je vais l'appeler recto verso. Euh, ta, ta, ta. Résolution... Je pense que les paramètres sont pas mal. On va laisser ça par défaut. On fait enregistrer. On va vérifier maintenant sur le bureau le fichier qui s'appelle Recto Verso. Je double clique. Voilà donc on a bien maintenant notre document Recto Verso et la possibilité d'avoir notre carte de visite ici avec euh,